Y'a pas je vous avez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fin de saison approche. Pour ma part, elle sera le 30 juin et se conclura par loop, même si le 2 juillet, vous pourrez me retrouver également sur le Popcorn Festival. Vous savez, le festival où ils m'ont mis tout en petit, là, sur l'affiche. C'est moi le long, le plus petit. Ouais, je l'ai un petit peu mal pris. Tu sais, quand tu vois ça, ton ego, forcément, il est piqué. Non, ça va, je rigole, c'était pour valer. Mais c'est ça pour dire que vu que la fin de saison approche, j'ai eu envie d'en profiter pour vous faire une petite FAQ. D'accord? Une petite FAQ foire aux questions pour justement répondre à vos questions sur cette même saison. Peut-être que je vous ferai une deuxième Vidéo sur cette saison ou en mode un petit peu plus conclusion, analyse de ce que j'y ai fait parce que j'ai fait beaucoup de choses et certains vous l'avez remarqué, ça me fait très plaisir. Et donc je m'étais dit voilà, prendre vos questions, y répondre, c'est le principe d'une FAQ. J'ai euh, pris euh, que ce soit sur Twitter ou Insta. Pour le coup, vous avez été intéressant, il hein, euh, y a toujours quelques poubelles du style, C'est quand tu vas aller en Turquie <rire> J'irai jamais en Turquie, foutez-moi la paix. Ou alors j'irai pour profiter d'un pays qui a, je pense, beaucoup de charme à offrir, mais pas de pas pour me refaire les vœux. Là, c'est bon, frère. Oh, il y en a, vous me fatiguez. Et oui, j'ai une calvasse c'est bon. Tout ça pour dire FAQ du jour, celle de fin de saison, c'est parti. Et on commence gentiment. c'est Patrick a des mots, tu m'aimes bien Bah bien sûr que non, je t'aime pas frère, t'es vraiment une merde. Yass, c'est impossible de l'aimer. Yass, euh, il a tout de détestable, genre il est feignant, il pue, chez lui ça sent vraiment mauvais, il est pas sympa, pas intéressant, con comme ses pieds, bref. Alors de temps en temps, je prends le plaisir d'aller le voir chez lui, hein, toujours. Hein. Mais vraiment, c'est un, un gars, un jour il a fait un stream où ils ont ouvert du su -stroming. Sur Surstroming, c'est une sorte de poisson pourri qui vient de Suède, et vraiment... L'exploit qu'ils ont réussi à faire, c'est que chez Yas, ça sentait plus mauvais avant qu'il l'ait ouvert qu'après. Et ça, vraiment, je tiens à dire qu'il y a peu de personnes sur Terre qui peuvent se targuer d'un tel exploit. Tout ça pour dire, Yas, je te déteste, je regrette le jour où je t'ai rencontré. Et toute personne qui, de près ou de loin, doit le voir ou alors être mêlée à une affaire avec lui, fuyez parce que pour le coup, vraiment, ça ne peut que vous apporter du bien dans votre vie. Voilà pour ce... <rire> Il <rire> y a des mecs qui viennent de voir la FAQ, ils comprennent pas. Ils se disent, ouais, j'suis. attends, il vient vraiment tirer Bastos sur Bastos. Plus sérieusement, c'est mon gars, Yas, je l'aime beaucoup. Mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Imran, penses-tu te faire recruter par des grands clubs après ton incroyable prestation au Groupama Stadium Alors, voilà pourquoi est-ce que Yas, j'ai profité pour y tirer quelques Bastos. Après ce match des légendes qui est absolument exceptionnel et mon entrée qui était absolument calamiteuse, je vais voir monsieur Jacques Santini, le coach. Je rentre où, coach euh, tu joues où Gardien Ah, bah en fait, on n'a pas encaissé de but pour l'instant avec Rémi Vercoute, donc tu vas plutôt aller sur le terrain. Euh, Ok, d'accord, je vais où On attaque. Ah le reste, ça a été une performance absolument calamiteuse, mais assez marrante. Et en fait, il y a ce bâtard, il en a fait une compilation. Regardez l'heure de sortie de la compilation. Le match a fini genre à 22h40. Lui, son tweet était genre à 22h50, 10 minutes plus tard. Il était sur live, il faisait ses clips avec le logiciel de montage, la musique là, de la LDC à la flûte. Et frère, il était prêt à faire des, des bu du buzz sur moi et ça a marché. T'es mal les stats qui y a. Et vraiment, je crois que la vidéo a fait un million de vues sur Twitter, un truc comme ça. Euh, genre 60 000 likes, même des, des annonces de footballeurs professionnels ne font pas ces statistiques Là, c'est absolument ahurissant. Ouais, ouais, un petit peu ça les meurdeurs de ça. Non, franchement, c'était une expérience absolument dingue. Bon, bah, je pense que si un grand club devait me recruter, ce serait plus pour mon analyse, euh, je sais pas, sur des contenus ou des avis, plutôt que pour euh, un poussé de balle. Hein, parce que footballistiquement parlant, c'est pas trop ça. quoi. Allez, maintenant c'était des petites questions troll, histoire de commencer, on aime bien les FAQ comme ça. Maintenant, on parle sérieux. J'ai euh, fait certaines questions sur euh, avec des petites catégories, d'accord. Donc je les ai un petit peu regroupées, histoire que derrière, je vous ai mis euh, dans la description les timecodes, d'accord Et là, on va attaquer bah, les parties forcément sur cette année un peu plus les émissions. Comment ça va Sinon, toi, ton année, tu l'as comment niveau stream vidéo. Alors, je tiens à dire que à l'heure actuelle, niveau euh, en termes d'année, donc ça fait 7 ans que je travaille comme ça dans la création de contenu, c'est ma plus grosse année ever. C'est ma plus grosse année. J'ai commencé cette année en reprenant un petit peu Zach en libre sur ma chaîne. J'ai fait à l'heure actuelle plus de 30 émissions de Zach en libre euh, J'ai commencé loop en novembre dans mon local après avoir pris des semaines pour le décorer et tout ça machinana. Et on a d'ailleurs même changé de plateau et maintenant on a fait plus de 25 émissions. J'ai été très régulier sur YouTube et sur Twitch. J'ai regardé un petit peu mes stats, mais je crois qu'on est à peu près à 4 heures de 4h stream par jour, en moyenne, en comptant, bien entendu, des fois, des jours où je stream pas. Donc, ça veut dire qu'en réalité, en, en jour pur de live, je dois être au-dessus de ça. Et franchement, c'est très prenant, très très cool. Ça m'a fait passer dans une autre dimension. C'est aussi une année où j'ai un peu évolué dans mon contenu. Ça fait maintenant plus de six mois que j'ai pas fait de Call of Duty. C'était important pour moi de faire cette transition pour pouvoir tenter autre chose. C'est aussi une année où je me suis un peu entouré. J'ai du staff maintenant. J'ai quelqu'un qui travaille pour moi à l'édito, quelqu'un qui travaille à la technique, j'ai un monteur, quelqu'un à la com et tout. Donc, maintenant, j'ai une belle petite équipe de 5-6 personnes autour de moi. Et ça se passe super bien, euh, j'ai vraiment ce sentiment de progresser de, de, de passer à un autre niveau et de pouvoir au fur et à mesure me consacrer à ce que je sais faire de mieux, à savoir faire des vidéos et animer des émissions, parce que pour le reste, à l'époque j'étais encore jusqu'en novembre à faire quasiment tout moi-même et c'était très compliqué par moment et euh, je suis content, je vois beaucoup de tweets ces derniers temps qui euh, me disent des compliments très sympas comme quoi mes vidéos du moment vous plaisent ou comme quoi je suis sous-coté ou des trucs comme ça euh, même des fois mes pères, genre par exemple je vois Treton ou des ça le disait en stream, on m'a envoyé des clips, bah ça fait super plaisir à lire, après est ce que je suis sous-coté, coté côté mal coté ce que je veux plus ou moins J'sais pas. Il y en a, tu vois, ils veulent toujours plus. Moi, alhamdoulillah, je me sens bien à mon niveau, tu vois. Limite, tu vois, en stream, en ce moment, j'ai souvent 1000, 1500 viewers. Je sais pas si ce serait aussi cool de stream avec 4 ou 5 fois plus d'audience, tu vois. Alors qu'à l'heure les projets fonctionnent bien. Je gagne ma vie. Je peux payer les gens avec qui je travaille. Bon, a priori, ça va. Et franchement, c'était une année absolument pleine. Entre toutes les émissions, en plus, Radio Street, hors-jeu, popcorn et compagnie. Je suis content. J'ai été de partout. C'est très prenant. Je peux vous le dire, là, euh, cette fin de saison, elle arrive au bon moment. Franchement, je vous cache pas que ces deux mois de cassure pour faire beaucoup de bien. Ça va être deux mois où je vais faire autre chose. Mais je vais vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Mais j'avais bien besoin parce que même si mon métier est une chance et, et je suis vraiment privilégié par rapport à des gens qui ont des métiers beaucoup plus compliqués comme au chantier ou autre. Mais malgré ça, maintenant, maintenant que j'ai dit ça parce que c'est juste factuel, croyez-moi que l'enchaînement constant, les voyages, les allers-retours, les si, les ça, c'est vraiment très prenant et la fatigue mentale commençait vraiment à s'accumuler. Je pense que ça pouvait se voir par moment. Mais euh, en vrai, c'est surtout par moment parce qu'en réalité, derrière, j'arrive toujours à prendre un peu de temps pour moi. Donc c'est cool et franchement, je suis satisfait. Voilà pour répondre dans le fond de la question, je suis très satisfait de cette saison. J'ai était partout, limite des fois un peu trop. C'est une fierté, une satisfaction pour moi de pouvoir regarder cette année et dire que j'ai pas triché. Voilà. J'ai pas triché. Vidéo, on a été là. Stream, on a été là. Émission, on a été là. OP, on a été là. On a été là partout. Ta meilleure expérience cette année, match des légendes, voyage, professionnalisation, ta chaîne. Alors ma meilleure expérience cette année. Ça dépend. Il y a plusieurs meilleures expériences cette année, des choses de fous que j'ai vécu Le match des légendes, déjà tu l'as cité, c'était vraiment absolument exceptionnel. Popcorn avec Didier Drogba. Voilà. Avoir été en plateau avec Didier Drogba, c'était vraiment quelque chose de fou j'ai j'ai aussi adoré l'émission avec Pierre Ninet, voilà. même si quand il est arrivé les gens ils étaient encore là. Gna, gna, gna. Moi je, franchement j'ai passé une très très belle émission. Le lancement de loop, je cache pas que ça m'a fait super plaisir. On avait fait des belles émissions également avec Joël Sardoche, qui avait fait des audiences énormes. Et même à l'heure actuelle sans ces émissions-là on a toujours des audiences très correctes, mais ça on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Effectivement euh, le fait d'avoir fait une émission avec Sonny Anderson sur Zach en libre, dans mon local ça a été fou. Le local il a appelé un an et euh, je m'étais pas dit qu'en moins d'un an il y aurait peut-être une des plus grosses légendes du club que je supporte qui viendrait. Franchement ouais ça doit faire partie de... Plus grosses expériences et forcément une autre expérience en termes de voyage que j'ai vraiment kiffé, c'est l'Islande. Alors, l'Islande, je vous ai fait vivre au travers de trois vlogs, euh, mais ça a été la folie. Voilà, j'ai amené Maï en Islande et j'ai absolument adoré ce voyage. C'était exceptionnel. Et euh, si vous avez les moyens, parce que je vais pas mentir que ça coûte un prix, allez en Islande. C'est vraiment superbe. louer une bagnole, faites le tour de l'île, vous allez voir des paysages et, et avoir des expériences à faire une fois dans une vie. Voilà, c'est plutôt comme ça. En parlant d'expérience, est-ce qu'il y aura une autre période où tu iras vivre dans un autre pays comme tu avais fait avec l'Estonie? Alors, déjà, en parlant de l'Estonie, je suis très euh, agréablement surpris de voir le nombre de gens qui sont allés en Estonie faire des fois leur Erasmus ou ne serait-ce qu'aller visiter suite à ma série de vlogs d'il y a un an et demi euh, quand j'y étais avec euh, avec ma femme et euh, c'était une très très belle expérience et c'est tellement été une très belle expérience qu'en en fait je vais la répéter alors j'en profite pour l'annoncer j'en ai déjà parlé sur Twitch mais je vous l'annonce officiellement sur YouTube je vais dans un mois maintenant parce qu'on le sommes le 6 juin au moment où j'enregistre et on euh, je parle le 6 juillet je vais en Corée je vais en Corée du Sud j'ai pris que les billets aller pas le billet de retour et j'y resterai peut-être un mois un mois et demi et, et je vais vivre un trip similaire à l'Estonie alors forcément quand j'ai dit ça il y a plein de mecs là, direct dire que je suis sûr hein, hey, petit tricheur tu t'es dit oh, attends lui aussi il y va putain mais tous les streamers ils y vont en ce moment c'est quoi ce délire alors faut comprendre que si beaucoup de streamers et de créateurs contenus ils sont allés au même moment donc il y a eu Sardoche il y a eu Kamel il y en a eu d'autres c'est aussi enfin dû au fait que la Corée a ouvert il y a pas si longtemps donc la, la Corée je crois qu'elle a rouvert le 1er avril sauf que moi 1er avril il y avait le ramadan donc impossible d'y aller et sortie du 1er avril j'ai mes émissions toutes les semaines Zach Blue, Jeu, Radio Street et compagnie donc pour moi c'était impossible de prendre du temps pour pouvoir y aller correctement et donc du coup bah bah, j'ai pris la première période où j'ai pu y aller et bah on se retrouve début de l'été et je vais faire la même chose que là-bas. Donc euh, je vais faire des streams, je ramène mon setup là-bas, donc je ferai des streams perso, pas d'émissions en tout cas beaucoup moins. J'ai quand même l'envie de faire un Zach en avec quelqu'un qui habite sur place. Notamment pourquoi pas un, un, un Papsan, parce que je vais ramener de quoi le faire, euh, parce que Papsan j'adore ce qu'il fait, ce qui est ses live IRL sont absolument exceptionnels. À cet égard je compte faut aussi faire des live IRL. Et d'ailleurs pour ça, je compte pas aller qu'à Séoul. En fait, je vais commencer Séoul les deux premières semaines. Et ensuite je suis chaud de bouger dans une autre ville, je sais pas, euh, Busan, Guangzhou, n'importe, histoire de pas avoir que cette expérience de capitaine. Donc vous allez avoir un arc Zach en Corée du Sud avec les vlogs, les lives qui vont avec, etc. Mais ce sera beaucoup plus tranquille, ce sera plus dans un mood vacances, un mood chill. Je ferai ça un petit peu quand je me sens, parce qu'encore une fois, le but cet été, c'est quand même de pouvoir me reposer, de couper à des moments pour pouvoir réattaquer une saison prochaine qui, elle, s'annonce également. <rire> Grandiose, mais vous verrez, on est en train de travailler Parle-nous des bavures sur tes lives. <rire> Elle m'a fait rire cette question. Parce qu'en réalité, c'est vrai que de temps en temps, il, a, il se passe des bavures. Alors, les bavures, qu'est-ce que c'est C'est les bavures policières façon Twitch, à savoir quand tu bannis quelqu'un ou quand quelqu'un se fait bannir par tes modos pour des messages qui sont pas répréhensibles. En fait, quand t'es streamer, tu vois, de temps en temps, quand t'es la tête dans le guidon et que t'es en train de live ou des fois d'argumenter de, ou de parler de trucs, et bah de temps en temps, il y a des mecs dans le chat qui peuvent être un petit peu chiants, ou en tout cas que tu peux percevoir comme un peu chiant, et que tu bannis sur le moment. Puis quand tu revois le truc à froid tu te dis oh, j'étais quand même un petit peu une merde tu vois et c'est vrai que ça a pu m'arriver des fois en live franchement j'avoue j'ai eu des attitudes pas toujours bien avec des gens avec qui on discutait et des fois ils n'avaient rien à se reprocher et à cet égard parle nous des bavures bah on a essayé de travailler sur nous hein pour euh, un petit peu calmer ça et je considère que c'est moins qu'à qu l'époque mais pour le reste en fait bah pardon voilà je vous livre mes excuses parce que j'avoue que à des moments tu sais quand t'es en... alors vous vous avez sans doute jamais streamé donc vous connaissez pas ce que ça fait mais quand t'es en train de live de discuter de machin et qu'il y a des dizaines de messages à la minute et que tout ça machin tata, et que des fois tu commences à répondre et à partir dans une sorte d'échange bizarre toi tu réponds à l'oral, mais le mec te répond à l'écrit, donc du coup en fait le gars tu peux pas vraiment capter euh, comment il te parle, tout ça machin. Bah à des moments ça peut être un petit peu, tu vois, euh, chiant et tu peux trigger vite et c'est nul. Donc euh, ça va, il y en a moins qu'avant, les bavures, même si ça arrive toujours. Et auquel cas, si vous regardez cette vidéo que vous en avez subi une un jour. Encore une fois, comme on dit, mais à pas. Alors là, petit passage un peu Zach en libre, d'accord Vous avez eu beaucoup de questions sur cette saison qui était absolument exceptionnelle. Plus de 30 émissions, deux en plus avec Bouscapé, re... et en hors série, j'ai reçu des rappeurs, j'ai reçu un sportif, j'ai reçu des streamers, des youtubeurs, c'était exceptionnel. Et donc, Harry, la question, est-ce qu'on aura à droit à plus de Zach en libre à comme celui de Pisky Nisky. Alors tout à fait, oui, c'est quelque chose sur lequel je veux travailler l'année prochaine. Alors, cette année, j'ai eu un gros défi, ça a été de tester, de faire un Zach en libre, mais en dehors d'un studio. Pas dans mon local ou pas chez Webedia comme je fais d'habitude, mais plutôt d'essayer de le produire à l'extérieur et le produire en live sans qu'il y ait de soucis. On a réussi à faire ça avec mes, mon équipe et avec Alex, notamment dédicace à lui. On est allé à Berlin et on a réussi à le faire. Alors, pour aller à Berlin, au début, avec Webedia, on voulait regarder des solutions en mode est-ce que on loue du matériel, des machins et tout. On s'est dit, oui, louer du matériel, ça peut être chiant, ça peut bugger, on n'est pas habitué, de tout ça. Donc, en fait, j'ai ramené mon PC du local, mon PC de stream, celui qui sert par exemple à la régie de mes émissions, notamment Loop, et j'ai ramené toutes mes caméras et mes trépieds. En gros, j'ai ramené tout mon stuff, la table de son, tout ça, tout ce que, de micro, tout ce que tu veux. Et on a réussi à produire ça. Comme si c'était fait à la maison. La seule chose dont on a eu besoin, et c'est ce que Niski nous a fourni via une agence, ça a été euh, des tables, un câble Ethernet et deux écrans, tu vois. Et on a, eu, on a eu tout ça, on a pu faire l'émission sans problème. Et donc en fait, je me suis rendu compte euh, avec tout ça, parce que c'est là où j'essaie de partir. Je me suis rendu compte que produire à l'extérieur, c'est pas si compliqué. Comme je dit, les besoins sont légers, un câble Ethernet, une lumière, et deux tables quoi. Et un décor bien entendu. Mais voilà, c'est pas super difficile à obtenir ça. Donc ouais, pour un petit peu changer, pour un petit peu ramener l'émission à un autre niveau, pour peut-être tenter des choses, euh, ce sera quelque chose que je vais faire de plus en plus. Faire des accords libres à l'extérieur, que ce soit dehors ou alors des fois chez l'invité. En tout cas, c'est une piste d'amélioration pour l'an prochain. Quelle est l'interview que t'as préféré faire la plus enrichissante selon toi Je vais être honnête avec vous, j'ai fait 120 émissions maintenant en 5 ans. Donc c'est un peu compliqué, tu vois, de t'en sortir une. Euh, je peux t'en sortir plusieurs. Et à la rigueur, on peut parler de cette saison. Alors sur cette saison, sur les 30, une que j'ai vraiment adoré, ça a été celle avec Amine. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ça avec Amine parce que j'ai vraiment eu le sentiment qu'il est venu pour parler, pour s'exprimer. De même pour celle de JDG, j'ai adoré. Euh, celle où ça a été le plus agréable à écouter, alors je m'attendais pas du tout à ça parce que je le connaissais pas notamment, bah Gluttony tout récent. En fait, même si vous vous intéressez pas à Smash ce Gluttony c'est deux heures que vous allez boire comme du tillet parce que le frère s'exprimait trop bien. C'est c'était trop agréable à écouter, un mec avec un bon débit de parole, un bon vocabulaire, qui bégaye pas, qui te raconte bien les choses. Franchement c'était super agréable et pour le reste bah écoutez franchement les gars, c'est rare, c'est rare que j'ai des émissions que, que j'ai pas trop aimé. Amine c'était de la frappe, j'ai pu avoir Kenny S, j'ai pu avoir Shoachin, Sky Rose, Sky, Sky j'ai kiffé, Monsieur le V12. Franchement Karim a été particulière parce que c'est un ancien, c'est quelqu'un qui euh, voilà a une carrière très longue avec des hauts et des bas. J'ai vraiment senti que lui aussi il était venu pour poser un peu son cœur, et ça m'a fait plaisir. Parce que Zachorib c'est aussi une plateforme comme ça. J'ai envie que ce soit l'occasion pour la personne de pouvoir se livrer et c'est ce qu'elle a fait. Enfin c'est ce qu'il a fait et euh, ça me fait super plaisir. Donc euh, ouais, celle avec Karim, elle euh, était vraiment particulière et nécessairement. Alors là c'est pas euh, par ego mais juste parce que j'ai vécu moi-même la chose. Mais mon émission aussi à moi, donc la centième où j'ai pu m'exprimer moi-même, elle m'a fait beaucoup de bien. Donc euh, ouais, c'était cool aussi. As-tu déjà dû payer pour qu'un invité vienne jamais Le maximum qu'on prend en charge c'est euh, les frais. Donc ça va être euh, le train, l'hôtel, des choses comme ça. Mais jamais j'ai payé pour avoir quelqu'un. Alors pour être tout à fait honnête, ces derniers temps, je suis sur un petit projet pour un... Voilà, quelque chose vis-à-vis de accords en libre, et notamment vis-à-vis d'un certain invité. Et pour la première fois, on m'a parlé de budget, d'accord Mais autant vous dire que pour le coup, si ça se fait, je l'envoie ce budget. <rire> Je me cache pas que je l'envoie avec grand plaisir. Parce que ce serait de la folie. Mais encore une fois, là, on est dans l'hypothétique, euh, on essaye des choses. Mais ouais, non, à l'heure actuelle, non. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que même à l'époque de Radio Sex, il y avait des mecs qui disaient que on payait, ou alors qu'à l'inverse, les mecs payaient pour venir sur l'élection, notamment je crois à l'époque de Joker. cest ouais, lui, il payait pour.. Ouais, non, pas du tout. C'était des rumeurs à chier qui venaient de juste, c'est pas goût. Mais à l'heure actuelle, non, je, je crois pas. Et je crois qu'il y a que les réguliers qui se font payer. Et quand je parle de réguliers, parce que j'avais vu notamment cette question passer, une question que je me suis toujours posée, est-ce que Domingo vous paye pour être chroniqueur sur Popcorn Oui, tout à fait. On est payé pour être chroniqueur sur Popcorn, ça peu près L'émission. Euh, je crois que c'est un petit peu plus si tu as fait une chronique ou un truc comme ça. Euh, même moi, quand je surloop à ma petite échelle, mes chroniqueurs, je les paye aussi. À peu près une cinquantaine d'euros pour l'émission. C'est moins bien, mais bon, on a moins de budget aussi. Mais on, oh, je t'ai quand même à le faire pour essayer d'être clean. Donc euh, oui, oui, on le sait tout, tout à fait. Tu payé, pas qu'en visibilité en réalité. Ils essayent quand même de faire en sorte que, voilà, tu viens, c'est cool, tu prends un petit billet quand même et euh, ça permet de, à tout le monde de manger un petit peu, tout ça. Et en plus, et c'est rare, hein, je peux vous le dire. Même sur Popcorn ou sur d'autres émissions comme ça, s'il y a une OP sur l'émission en général, ils te font aussi croquer sur celle-ci. Voilà, c'est plaisant. Il y a des gens, ils sont droits. Et croyez-moi, c'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que tu as prévu de faire une émission à toi, centrée sur le foot ou rester dans hors-jeu Alors, si cette année m'a bien euh, appris quelque chose, les gars, c'est que tenir une émission, c'est compliqué. À l'heure actuelle, dans mes semaines, j'ai Radio Street, j'ai Zach en roue libre, j'ai euh, Loop, j'ai popcorn de temps en temps, à peu près une fois par mois ou toutes les trois semaines, et euh, j'ai du coup hors-jeu. Mais l'avantage de hors-jeu, c'est que moi je viens en tant que chroniqueur, je viens pas en tant que, euh, que mec qui doit préparer l'émission, je fais pas l'édito, j'ai pas à me casser la tête, rien machin. Et surtout, même si hors-jeu a des défauts, euh, il peut y en avoir quand même un petit peu partout, moi j'adore hors-jeu. Moi j'aime beaucoup cette émission, j'adore l'affaire avec Bruce Granek, j'adore Braque, j'adore toute l'équipe, j'aime la commu qui nous suit, et même si c'est pas toujours parfait, même si des fois les mecs peuvent se plaindre, nanana, euh, des fois on se coupe la parole ou on peut avoir des petites prises de bec et tout. Mais c'est normal, c'est la passion du foot qui s'exprime. Il y a rien de méchant en réalité. Moi, je kiffe et avoir une émission supplémentaire à moi-même qui serait une charge de travail en plus. Non. Alors déjà, en plus, c'est ça, grosse charge de travail supplémentaire. En plus, je kiffe hors jeu, donc j'ai pas réellement de raison de quitter. Alors en plus, on est bien payé pour hors jeu. <rire> bon, en dehors de la vanne évidente. Euh, non, non, non, c'est pas prévu du tout à ce que. Non, hors jeu, c'est bien. Même pour être tout à fait honnête, et je pense que c'est peut-être l'opinion de certains. Je trouve qu'il y a déjà trop d'émissions football. Si j'en crée une, je pense que j'aurais de quoi ramener des choses en plus. Mais non. c'est pas du tout d'actualité pour l'instant. Peut-être un jour. Tu te réabonnes en BG l'année prochaine Si oui, pourrais tu t'investir plus un jour dans, dans le groupe où cela ne t'intéresse pas Alors, bien sûr. Moi, ça fait 4-5 ans que je suis abonné à Lyon, voilà, dans les groupes de sup et tout, et ça se passe très bien. Euh, je vais voir mes matchs, euh, voilà, on, on donne de la voix pour notre club de cœur, ça fait plaisir. Mais malheureusement, au-delà de ça et de faire des déplacements, c'est compliqué pour moi de m'investir plus, euh, dans la mesure où, euh, bah, le temps. <rire> voilà, le temps. Et en réalité, aller au stade et chanter plus reprendre ton abonnement chaque année, je trouve c'est déjà une démarche qui est suffisante. Il y en a qui veulent mener ça encore à un autre niveau mais ça c'est quand ton club prend vraiment une très grosse partie de ta vie et que tu es prêt à investir encore plus ce qui est respectable mais moi j'en suis pas encore là peut-être que je le serai sans doute jamais mais mon niveau de passion qui tout en étant très élevé ne va pas à ce point tu vois genre dans les journées avec la constance des voyages que j'ai à faire le fait de vivre avec ma femme, le fait de faire tout ce que je fais ça rend le... Jeu. rien que le fait de déjà pouvoir aller voir les matchs c'est déjà pas mal donc on va se maintenir là et on ira chanter qu'on finisse 8 e ou troisième peut-être si on jamais. serais tu intéressé par un projet de tour des stades en France voire aussi Europe pour mêler ta passion du football et de voyage découverts des villes de France. Merci pour tout ce que tu fais. Merci à le fro loulou, toi tu me suis tout le temps, je le sais, ça me fait super plaisir. Ce serait un projet qui pourrait me chauffer. J'ai un ami à moi quand il voyage très souvent, il met ça avec un match de foot en réalité. Donc par exemple, quand il va voyager, il va regarder les matchs de foot des environs et il va les voir et ça va faire des matchs de foot des fois en Croatie, en Slovaquie, en République tchèque, en Pologne, des trucs comme ça et ça donne des trucs très cool. Et moi pouvoir faire des vlogs qui cumulent voyage et foot, ce serait vraiment quelque chose qui ferait kiffer, peut-être que quelque chose que c'est quelque chose que je testerai, mais pas de grands projets comme ça. Avant le Covid, j'avais une vidéo qui était prévue avec Joël c'était le fait de faire tous les stades de France en 24 heures. Oui oui donc en fait on avait un itinéraire prévu en commun et ensuite on se séparait un peu pour chacun en réalité aller devant les stades de France euh, prendre une photo de Ligue 1 du coup prendre une photo et après derrière la poster sur Insta tout ça et en faire une grande vidéo comme un youtuber anglais avait fait en, euh, avec euh, pour la première ligue donc peut-être qu'un jour on réactivera ce projet mais à l'heure actuelle c'est pas le cas c'est pas d'actu euh, franchement pour être honnête j'ai déjà mon format les villes de France que j'aime beaucoup le quatrième épisode arrive en plus euh, il sera Avignon avec Ponce voilà ça, ça, ça sera très très bien, il arrive dans ce mois-ci. Mais au delà de ça non, euh, je trouve que les vlogs voyage de temps en temps en plus, les tests ici et là de, de concepts, ça suffit déjà amplement. Quelles sont tes ambitions pour la Zach Nani Prod à la rentrée? Et merci pour le conseil de voyage à Budapest. On a été avec ma meuf en mai, c'était génial. Merci, monsieur Nani. Grand plaisir. Budapest est une ville absolument exceptionnelle. Alors, je, je ne retire aucun mérite à avoir conseillé une aussi belle ville. D'ailleurs, petit, euh, petit, petit, petit, petit débat parallèle. J'ai un concours sur Twitter pour gagner un voyage. c'est avec les frérots de Broken Abroad. C'est des mecs que je connais et qui font vraiment des trucs très, très cool. Qui font des offres très intéressantes de voyage à bas prix. Et un petit voyage d'une valeur de 500 euros. Donc euh, voilà. Le lien est dans la description si vous voulez participer. Tiens, je me permets. En plus, je viens de me rappeler. Donc, on en voit. Alors quelles sont les ambitions pour la Isaac Prador C'est simple, on a plusieurs projets. Le but, ça va être de pouvoir maintenir le niveau des choses qu'on a déjà mis en place, donc comme par exemple en Libre, Loop notamment, et euh, la constance des vidéos YouTube. Essayer de plus en plus de choses, d'accord, de plus de gros projets et tout, parce que en réalité, je vais être honnête avec vous, je suis très content de ce que je fais sur YouTube ces derniers temps. De temps en temps, il y a du React, de temps en temps, je raconte des histoires, de temps en temps, je fais des voyages, de temps en temps, j'ai des concepts comme les villes de France. Mais c'est vrai que sur des périodes, il y a des choses un peu plus faciles à faire, un peu plus fast-food. Je vais pas mentir, par exemple, mes threads, les threads Twitter. Moi, j'adore les faire, mais j'essaye de pas trop. En abuser et de pas suriner ça même si ça fait beaucoup de vues parce que il y a un côté facilité trop trop trop simple en fait qui me dérange moi j'ai envie de tu vois de, de pouvoir à des moments tester autre chose et ça va être aussi un petit peu le cas. Zacharo libre on va essayer de passer ça à un autre niveau. Pour ça, il y a des gros projets. J'adorerais pouvoir vous en dire plus, mais tout ce, ça, tout ceci sera à la rentrée. Et Loop, j'aimerais bien que ça reste constant. Et, parce que ça, ça a des bonnes audiences. Et à l'heure actuelle, on, est, on a repensé un petit peu la stratégie de Loop. Et en fait, au début de Loop, on a invité beaucoup de gros streamers. On en a eu beaucoup. Il y a eu Sardoche qui est venu. On a eu des Medi On a eu bon même si Medimaizi n'est pas un streamer en tant que tel, c'est quand même un gros créateur de contenu. On a eu des Willou on a eu Baghera Jones, Tonton, tu vois, des, on a eu plein de mecs comme ça. Et en fait, ça s'est souvent bien passé mais inviter des gros streamers c'est très compliqué parce que les gros streamers les gars très souvent ça répond pas ou à moitié euh, ça a des gros emplois du temps ça peut dodge certains ils, quand tu les invites ils sont plus euh, dans une démarche je te rends service plutôt que je viens participer à un truc du coup bah ils agissent d'une certaine manière qui est pas toujours super plaisante et donc en fait avec mon équipe on s'est dit putain mais en fait c'est chiant pourquoi est-ce qu'on continuerait d'essayer d'inviter comme ça des, des, des gros créateurs de contenu qui vont forcément ramener plus d'audience alors que sur Twitch il y a des tonnes de mecs avec des audiences peut-être un peu moins grosses tu vois qui ont pas forcément 10 000 viewers mais qui vont en avoir 1000, 2000, 3000, 6, 700, bref vous avez capté, euh, qui ramènent des communes et qu'on ne voit déjà de toute façon pas dans toutes les autres émissions. Parce qu'en réalité si tu regardes les émissions Twitch c'est très peu diversifié. Il euh, y a très souvent un groupe de 15, 20, 30 streamers qui se relaient plus ou moins partout à quelques exceptions près bien entendu d'accord. Et ben bah en fait pour Loop-moi maintenant, euh, le but que j'ai, l'envie que j'ai et ça se cumule du coup avec en plus un avantage sur l'organisation, c'est de pouvoir avoir j'espère des streamers un petit peu différents, qu'on voit pas déjà partout, qui n'ont peut-être pas l'habitude de faire des plateaux mais qui pourtant sont super Super pertinent, super sympa, et qui en plus quand tu les invites sont vraiment contents et dont la communauté quand tu les invites elles sont là, enfin ils sont là en mode putain c'est cool notre streamer habituellement on l'invite nulle part et là tiens on l'invite sur un petit plateau et tout bah tiens c'est sympa on va les le soutenir tu vois et bah c'est aussi un petit peu l'idée et c'est ce qu'on fait déjà ces dernières semaines et ça se passe Super bien, c'est trop bien. Par exemple, la semaine dernière, on a Crocodile et Crix. C'était avec Joël, c'était super. Pareil, il y a deux semaines, j'ai eu Zoaf tu vois, des trucs comme ça. Et c'était vraiment euh, trop, trop cool. Donc, euh, ça va un petit peu être la mentale qu'on va prendre pour la saison prochaine. Et euh, je pense que ça peut être aussi un, mo un moyen un petit peu de se différencier. Donc, euh, voilà. Loop, euh, maintenir ce cap et essayer de faire évoluer le truc. Tout en ayant de temps en temps, bien sûr, des gros streamers. Zach en mener ça à un autre niveau. Mais c'est déjà un niveau très haut, mais vous inquiétez pas. La tête est déjà cool. YouTube, continuer le cap euh, tout en essayant euh, de tenter de plus en plus de choses façon les villes de France. Ça, c'est vraiment un de mes projets. Et, et pour le reste, euh, bah voilà, c'est déjà bien. Euh, franchement, j'ai pas d'autres projets. Parce que ceux-là, croyez-moi, ils prennent déjà beaucoup de temps. Ah, oh, c'était une réponse très exhaustive, là, je vous ai dit beaucoup de choses. Penses-tu que religion et stream peuvent aller de pair, c'est-à-dire pouvoir assumer ses obligations, ou du moins essayer ses obligations tout en travaillant dans ce domaine Oui, tout à fait. C'est compliqué, parce que je vais pas mentir, euh, que ce soit en termes d'horaire, si t'es un streamer très très, très, très, très, très impliqué. Tu peux rater des horaires de prière, par exemple, à cause d'un stream, mais en réalité, si tu t'organises, tu peux faire à peu près les euh, tout ça en temps et en heure. La difficulté se situerait plutôt au niveau du milieu où tu évolues, surtout si t'as réussi, parce que ça va être un milieu particulier avec des personnes particulières, d'accord Où tu peux vite connaître euh, un petit peu tous les vices, à savoir euh, célébrité, argent, temps libre, tout ça, machin. Et ça peut euh, virer, ça peut, pour certaines personnes, les faire virer un petit peu, tu vois, différemment. Donc, euh, je dirais que c'est ça, la plus grosse difficulté. Mais l'un dans l'autre, en termes religieux et de stream, je pense que oui. oui, les deux peuvent aller de pair et que si réellement euh, t'as la foi, tout ça machin dans ton cœur, je vois pas réellement de problème à titre perso. Où en est ton prochain de la marque de vêtements Leve ah, Alors là, ça, c'est un truc, ça, c'est les frérots qui ont suivi euh, mes streams parce que j'en avais parlé en stream. Alors, j'avais un projet l'année dernière de lancer une marque de vêtements qui devait s'appeler euh, Leve. Certains diront le mais en fait, c'est la prononciation allemande. et Ça veut dire Lyon en allemand. Et euh, c'était avec euh, quelqu'un que je connaissais, qui était euh, une sorte de, de, de créateur un peu graphiste, tout ça machin qui avait déjà fait dans, dans, dans les vêtements. J'avais réussi à trouver un fournisseur très intéressant avec des prix pas ultra chers, d'accord, et euh, qui permettait de pouvoir du coup, balancer un drop, on avait même des visuels archi cool, je trouvais. Moi, j'avais vraiment bien kiffé les visuels. Et moi, mon but, c'était de vendre des trucs à bas prix, parce que je trouve que les marques internet très très vite, elles vont très vite t'envoyer des t-shirts à 45 euros et des hoodies à 70. Et moi, c'était pas du tout la mentale que je voulais. Moi, j'étais prêt à euh, faire de la concession sur la marge et aussi peut-être à des moments euh, prendre, par exemple, chez un fournisseur un petit peu moins cher qui t'a un tout petit peu concédé sur la qualité pour pouvoir proposer un produit moins cher plutôt que tu vois tous ces sans pitié, le truc très cher. Et donc du coup, le était bien parti, on avait les visuels, on avait euh, la boîte qui était lancée, on avait tout. Et euh, la personne avec qui je me suis allié a du jour au lendemain arrêté de me répondre. Alors euh, je crois que j'ai appris un peu plus tard qu'il a traversé une période un, un petit peu difficile dans sa vie, mais donc, du coup le projet est un petit peu enterré et de côté et donc ne sera pas lancé, ou en tout cas pas maintenant. Alors ça peut toujours m'intéresser de lancer un truc de vêtements, pas pour faire le sempiterné de la marque de youtubeur. c'était même pas une marque euh, Zack Nani, tu vois, je savais pas être un oh, truc Nani, on avait vraiment des trucs cool. Euh, et je pense que vraiment je... c'était quelque chose qui était qui aurait pu être sympa. Maintenant, à l'heure actuelle, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai laissé un petit peu de côté et je me suis concentré sur autre chose. Et ça reviendra peut-être un jour, mais pas maintenant. Il faudrait du coup que j'évalue euh, comment m'entourer, avec qui, euh, qu'est-ce qu'il faut, parce que je sais que vraiment être dans le vêtement, entre euh, l'idée que tu t'en fais et les difficultés qu'il y a, il y a toujours un écart assez gros. Donc euh, on réévaluera ça en temps et en heure, mais pour l'instant, comme tu as compris, c'est au point mort. Bon, et ben voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Très bonne FAQ, assez euh, assez grosse. J'ai répondu à beaucoup de choses. J'espère que ça vous a donné un, une bonne opinion, un tour d'horizon assez complet de cette fin de saison. Si vous voulez, je ferai euh, une vidéo euh, conclusion de ma saison début juillet, d'accord Avec des statistiques, des trucs genre euh, les statistiques Twitch, YouTube, les stratégies, les moments de difficulté, les bons moments. Je pense vraiment qu'il y a quoi faire une vidéo un peu présentation très intéressante et qui peut vous faire kiffer. Vous me dites dans les commentaires si vous la voulez, cette vidéo. Si je vois qu'il y a un peu d'engouement ou quoi, je vous la pondrai avant d'aller en Corée ou alors en Corée et on en parlera à ce moment-là. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Bisous